Après trois romans policiers euh, qui se passaient dans le sud-ouest, euh, j'ai eu envie de prendre un petit peu le large et surtout de me mettre à l'épreuve en m'affranchissant euh, du schéma traditionnel du polar. Je me suis demandé ce que vaudrait une histoire euh, créée par euh, mon petit cerveau euh, qui ne s'appuierait pas sur le traditionnel meurtre, enquête, résolution et pour me donner cet élan, j'ai eu besoin d'une espèce de, de feu d'artifice, de, de conjoncture différente, à travers laquelle l'histoire voilà, est née. En fait, le, le point de départ de cette histoire, c'était un voyage surprise organisé par mon mari en Patagonie, zone du monde dans laquelle je m'étais jurée de ne jamais mettre les pieds. Après avoir vu euh, à 15 ans un, un documentaire absolument déprimant euh, sur ce territoire qui était la Patagonie. Et je m'étais dit Ah non, le vent, la pluie, la déprime, etc. C'est pas possible, je n'irai jamais. Manque de peau, mon mari n'était pas au courant et il m'emmène en Patagonie pour nos 10 ans de mariage. Et finalement, c'est peut-être cette espèce d'a priori un petit peu négatif que j'avais qui, qui a permis cette rencontre un peu fracassante euh, avec la Patagonie. Donc je n'avais pas préparé mon voyage du tout et euh, au, au terme de ce voyage, j'avais plusieurs petites graines qui avaient été semées dans mon esprit et puis on a été confiné aussitôt après notre retour, euh, ce qui fait peut-être que j'ai eu envie de repartir dans ces grands espaces euh, et j'ai entamé en fait un, un processus de documentation assez fouillé pendant quatre mois de manière à euh, explorer toutes ces petites tensions que j'avais perçues euh, de manière assez superficielle au cours du voyage. Euh, C'était euh, la rencontre avec un gaucho euh, qui chevauchait le long d'interminables fils barbelés. Euh, C'était euh, un serveur à Oshwaya qui me disait les yeux dans les yeux. Ah non, non, mais les natifs sont tous éteints, madame, alors que j'avais l'impression d'en voir à tous les coins de rue. Toutes ces petites choses, en fait, ont donné un, une impulsion euh, qui m'a permis de créer cette histoire. En fait, la, le passage au roman euh, euh, non-polar m'a autorisé plein de choses que, que j'évitais quand j'écrivais du polar, à savoir une certaine amplitude dans les phrases. C'est vrai que dans le polar, je, je faisais extrêmement attention à, ne, à faire des phrases courtes, donc je redécoupais toutes mes phrases à la relecture. Et là, je me suis autorisée une forme d'amplitude. Et puis, je reconnais, j'avais envie d'avoir un, un souffle un peu épique, euh, un peu tragique aussi. Et chose que j'évitais dans le polar, naturellement, parce que ce n'est pas le lieu euh, pour, euh, pour cette espèce de grandiloquence romanesque. Et euh, là, je me la suis autorisée en me disant « voilà si c'est too much, ça ne passera pas ». Le fait de m'appuyer sur deux narrations différentes euh, m'a été un peu imposé. Euh, finalement, comme il n'y avait pas cette espèce de, de tension liée à l'enquête, au meurtre, il fallait que je crée une tension... Euh, différemment, et euh, l'histoire du, du Gaucho, d'Anilo et de Alma, euh, la native, euh, était finalement une histoire de silence, euh, une histoire de, de, de confiance non accordée et, et de, euh, de, de blessures qui n'étaient pas exprimées. Donc tout ça, ça créait en fait une zone euh, très complexe à aborder euh, du point de vue de l'écriture, parce que c'est beaucoup de non-dits, et ça peut très vite être ennuyeux s'il n'y a que ça. Et euh, donc, je me suis dit, j'ai absolument besoin de créer une tension. Et cette tension, elle est venue d'un troisième personnage, qui est le barrage hydroélectrique, et euh, qui, par euh, euh, son, son remplissage un peu chaotique, va euh, imposer un contre-la-montre euh, à nos deux personnages euh, qui sont en train de transhumer, euh, sans avoir aucune idée de ce qui est en train de se jouer un peu au-dessus d'eux avec ce barrage. Euh, voilà, donc pour incarner le barrage. Euh, J'avais hésité même à lui donner une vraie voix. Euh, et puis, bon, je vous dis faire parler un barrage, c'est quand même euh, peut être un peu, un peu compliqué. J'ai contourné le problème en donnant la, la parole en fait à ces deux ingénieurs hydroélectriques euh, qui se retrouvent euh, seuls au monde dans une ville désertée par tous les ouvriers qui sont partis, qui ont déserté le chantier. Euh, et donc, ces deux ingénieurs racontent euh, ce qui se passe euh, lors de la mise en eau de ce barrage, et euh, leur duo est, me permet en plus d'introduire un petit peu d'humour, euh, chose que j'aimais beaucoup faire dans mes polars et que je m'autorisais forcément moins dans un roman qui se voulait un petit peu plus euh, euh, ambitieux du point de vue de l'écriture. Et finalement ce duo euh, un, un, introduit à la fois la tension euh, et en même temps l'humour, et ce sont les passages je pense qui offrent un peu de respiration euh, dans, le, dans le roman. L'histoire de ce roman, c'est avant tout l'histoire d'un territoire, la Patagonie, que j'ai voulu incarner, à laquelle j'ai voulu donner une voix à travers deux personnages principaux. D'un côté, Danilo, qui est un éleveur indépendant, qu'on appelle un gaucho, dans cette zone du monde, et qui vit depuis toujours sur les hauts plateaux de la cordillère des Andes. L'autre personnage, c'est celui d'Alma, qui est une jeune native, tewelche, qui a été chassée, en fait, sa communauté a été disloquée lors de l'implantation d'un barrage hydroélectrique. Ce qui est intéressant, c'est que le barrage permet d'initier le mouvement 20 ans, avant euh, le, le moment où se déroule le roman. Tout simplement parce qu'entre le moment où on choisit d'implanter un barrage et le moment où il est fini et en remplissage, il se passe 20 ans. Donc Alma était sur cette, ce territoire euh, il y a 20 ans. Danilo y a toujours été et il est chassé par la montée des eaux euh, du barrage. Et comme euh, il sait que sa vie de gaucho est derrière lui, il va vendre ses chevaux à une estancia euh, très riche qui lui envoie Alma pour transhumer les, les 15 chevaux qu'il doit apporter, euh, à mener plutôt euh, à l'estancia, parce qu'il faut bien quelqu'un devant, quelqu'un derrière. Et c'est cette rencontre entre ces deux êtres qui sont unis en réalité par ce barrage, sans le savoir, euh, qui va permettre euh, la création de cette histoire de transhumance dans les gorges du, du Rio Assoul, qui existe vraiment d'ailleurs. Le barrage dont je parle n'existe pas, mais j'ai passé à peu près 6 heures sur Google Maps à faire des zooms pour essayer de découvrir l'endroit où on pourrait installer un barrage dans cette zone du monde. Et au début, je voulais installer le roman beaucoup plus au sud, plutôt près de la région des lacs, du glacier Perito Moreno. Et en réalité, je ne trouvais pas l'endroit avec un affluent suffisamment étoffé pour permettre de d'installer un barrage hydroélectrique, donc euh, il est complètement sorti de mon imagination. Potentiellement, il pourrait tout à fait euh, s'implanter un barrage de cette nature à cet endroit-là, euh, parce que ça a été tenté du côté, Chili, euh, du côté chilien, et sans succès, parce que les, les populations se sont opposées fermement, euh, mais en fait, ce barrage pourrait tout à fait exister. Je ne sais plus si l'expression euh, « la, ta langue, c'est la maison de ton âme euh, » est, est tirée de quelque part ou pas. Je pense qu'en fait, je suis tombée sur une citation qui ressemble un peu. Et quand je l'ai mise dans la bouche du père d'Alma, euh, elle a été un peu modifiée. Parce que j'ai refait des recherches pour voir si le tronçon euh, « ta langue, c'est la maison de ton âme euh, » devait être attribué à quelqu'un. Et je n'ai pas retrouvé. Donc cette, cette citation qu'on me ressort souvent hein, qui doit du coup résonner assez fortement chez les, chez les lecteurs, je ne, sais, enfin, je ne pense pas qu'elle soit telle qu'elle euh, déjà euh, attribuée à quelqu'un. Sinon j'aurais mis une petite astérisque. <rire> je pense qu'en fait la question de la langue des natifs, euh, elle m'a été amenée hein, par l'une des personnes avec qui je discutais euh, pendant la préparation du roman. Euh, cette question, elle, elle est vraiment en fil rouge à travers tout le roman, parce que euh, l'histoire de ce roman, c'est l'histoire du goût pour la vie. Et euh, Alma, mon personnage, n'a plus de goût pour la vie parce qu'elle a perdu toute conscience de sa propre valeur. Et cette histoire de langue euh, qui s'est euh, éteinte, va être ce qui va lui redonner goût à la vie. Euh, et, euh, et finalement, elle souffle sur les braises de cette langue et ça va la réenflammer. Danilo Incapable de s'asseoir tant le sang lui courait vite dans les jambes, se tenait près de la radio autour de laquelle s'était formé un cercle attentif. Sur fond de folklore, on écoutait les nouvelles du Campo. Mariage annoncé et reporté, moutons mélangés avec ceux d'un aréo parti plus au sud, emprunt de tronçonneuse, besoin d'aide pour cause d'entorse, demande de bras supplémentaires pour une marcation qui traînait en longueur. L'introspection n'était pas le fort de Danilo, il ne vivait qu'au présent. Mais à cet instant, l'odeur de l'assado, la musique plaintive en fond sonore, le brouhaha des commentaires des péones et la chaleur sèche de l'été, lui assonnèrent un coup à l'estomac. Il se trouva brutalement projeté hors de lui-même et fut capable d'embrasser l'instant dans toute sa beauté, toute sa simplicité, par la grâce d'une dilatation de l'esprit et du cœur impossible à décrire avec des mots. Au même moment, un murmure parmi les hommes lui fit reprendre pied. « Amis, c'est l'eau fraîche qui nous arrive Place à Rosa !» lança l'habitué. Les ouvriers agricoles gris de poussière s'écartèrent et laissèrent passer une fille en débardeur et jean effrangé à mi qui poussait dans une brouette trois bidons d'eau tirés de la rivière. L'eau était si fraîche que le plastique était couvert de gouttelettes de condensation. Quand elle lâcha les montants de la brouette, essuya la sueur qui lui coulait le long des tempes, leva les yeux sur les hommes et arrêta son regard sur Danilo, il comprit que sa vie allait infiniment se compliquer.